Très bien. Alors écoutez, euh, bienvenue, à, bienvenue à tout le monde. Euh, on a conçu cette, euh, cette journée porte ouverte, cette rencontre de la manière suivante. Euh, la présentation à laquelle vous allez assister est une présentation générale, synthétique, sur tous les programmes qui sont offerts euh, à ANSI. Euh, on va la présenter conjointement avec euh, Louis Berthier et moi-même, donc Aurélien et Minet. Euh, Vous aurez la possibilité à 18h15, euh, je crois qu'un d'autres liens, Teams, vous ont été communiqués, euh, de choisir entre deux présentations qui se dérouleront en parallèle, euh, une présentation des formations en droit euh, et une présentation du Bachelor in Business euh, qui aura lieu en parallèle, donc vous ne pourrez pas les suivre euh, les deux en même temps, mais elles seront enregistrées. Euh, et puis, nous allons vous proposer à 19h15 de suivre une présentation d'un troisième programme qui est le bachelor droit et management. Euh, donc, voilà, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous donner un panorama synthétique de toutes ces formations. Vous aurez la possibilité, si vous souhaitez en savoir plus, de, de vous rendre à, sur la salle virtuelle d'une de ces formations où on fera une présentation euh, plus détaillée de chacune des formations, euh, et ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas suivre à toutes les formations, au moins d'avoir un, voilà, une image un peu synthétique euh, de tout ce qu'on offre désormais euh, à Annecy. Voilà, bienvenue à tous en tout cas, euh, je vous propose, je crois qu'on n'est pas très nombreux, alors les questions sont prises à la fin, mais vous avez vu que vous avez la possibilité aussi de nous interroger par le, le canal du fil de discussion, euh, moi je m'appelle Aurélien Minet, je suis donc directeur du campus Alpe-Europe et directeur pédagogique pour les formations en gestion. Bonjour, Bonjour à tous, à donc, je suis Louis je suis Berthet, Berthet, directeur je pédagogique je pour les formations en faculté de droit à Annecy. Voilà, alors, tout tout d'abord, vous dire un, un mot de, de, de l'UCLI. Euh, L'UCLI, évidemment, c'est l'université catholique de, de Lyon. On s'est implanté euh, maintenant depuis quelques mois à, à Annecy, qui était un territoire euh, euh, duquel venaient euh, pas mal d'étudiants hein, qui étaient inscrits à Lyon. Et on, on est très content de cette euh, nouvelle aventure euh, sur un territoire qui est. Euh, alors, peut-être parmi nous, il y a des Annecyens qui nous écoutent et ils le savent, mais peut-être vous n'êtes pas tous issus de ce territoire. Un territoire qui est évidemment dynamique, attrayant sur le plan touristique, mais aussi industriel, économique. L'Université catholique de Lyon, alors à Annecy, vous voyez sur la gauche de votre écran les différents pôles facultaires, sciences, sciences juridiques, sciences économiques et management, théologie, évidemment, philosophie et sciences humaines, et lettres et langues. Deux pôles facultaires sont présents à Annecy d'ores et déjà. Le pôle sciences économiques et management, euh, donc c'est représenté par l'école de management euh, l'ESDES et euh, le pôle évidemment euh, sciences juridiques, politiques et sociales. Voilà. On, on va vous présenter après, alors évidemment les, les, dans di les différents programmes, euh, toutes les modalités d'accompagnement, les cours, la sélection, etc. Mais il y a quand même un, un point commun sur les valeurs et l'identité de, de, de, de l'UCLI qu'on qu partage tous. Euh, ce sont d'abord des formations à taille humaine. Euh, qui permet évidemment de faire un suivi personnalité, mais vous verrez que euh, que ce soit la taille des TD ou des groupes reste euh, limitée pour permettre de faire bah, tout simplement de la pédagogie de, de qualité. Euh, autre point commun, c'est des liens euh, profonds avec le monde professionnel, alors qu'ils s'expriment euh, là encore selon les programmes de plusieurs manières, mais euh, vous pourrez voir qu'il y a des stages, il y a évidemment des interventions de, de professionnels dans nos cours, il y a des témoignages, il y a... Il y a toute cette expérience-là pour former les étudiants à leur, à leur futur emploi et, au, et aux différents métiers euh, ouverts par leur formation. Il y a un autre élément alors, qui est particulièrement vrai à Annecy, euh, c'est une très forte expérience internationale. Vous verrez que toutes les formations qu'on va vous décrire intègrent, euh, alors des, parfois des cours en anglais, parfois des expériences euh, pédagogiques sur des campus à l'étranger... Euh, une, dans le contenu même d'ailleurs des formations, euh, de l'interculturel, euh, de la formation au droit anglo-saxon, euh, voilà, donc euh, une, un point commun entre toutes les formations qui est une, une forte immersion à, à l'international. Euh, D'où d'ailleurs le nom euh, UCLI Alpes Europe, pour ce qui concerne le, le campus d'Annecy, puisque euh, j'ai envie de dire que le département et Annecy est, est assez naturellement tourné vers... Euh, euh, vers l'extérieur, vers, vers l'Europe évidemment, avec la proximité de, de, de pays, mais euh, d'une manière plus générale vers l'international, puisqu'Annecy accueille, euh, euh, c'est une ville aussi qui est très ouverte vers le monde, notamment via le, le tourisme. Et puis également un autre point commun, c'est des, des ouvertures, des enseignements de formation humaine qui permettent une ouverture aussi vers des cours, euh, alors, parfois des cours d'histoire, parfois des, des cours sur… Euh, ce qu'on appelle les humanités, euh, et qui est quelque chose aussi que, que nous partageons. Alors, vous voyez aussi qu'il y a deux photos. Alors, il y en a une, évidemment, c'est une photo euh, du campus lyonnais, euh, qui est à côté de la gare de, de Perrache. Et la deuxième photo est une photo euh, numérique, une photo virtuelle. Alors, pourquoi On est bien présent à Annecy depuis, on a fait la rentrée, je crois, le 28 août dernier, euh, sur un campus que vous, d'ailleurs, vous voyez derrière mon collègue Louis Berthier, Puisqu'on est actuellement les deux sur le sur le campus actuel, mais à la rentrée prochaine, en 2021, en septembre 2021, on emménagera dans un campus tout neuf. Alors je crois que c'est prévu. Voilà, je vais vous en dire quelques mots. Euh, qui est un campus qui est relativement euh, euh, central, puisqu'on sera à 15 minutes de la, de la porte Sainte Claire pour les pour les anéciens, à côté de la de la vieille ville, euh, avec des accès faciles. Donc euh, on n'est pas en plein centre-ville, mais on est quand même un campus exceptionnellement proche des commodités et du centre-ville. Voilà, donc on aura un campus tout neuf, un campus qui sera au service d'un développement d'abord quantitatif hein, de nos de, de, de, étudiants, d'ouvrir de, euh, des formations, de se développer jusqu'à 1000 jusqu étudiants, et puis un campus qui est euh, encore plus confortable que le campus actuel, puisqu'on aura bah, plus d'espace, de, des amphithéâtres, des salles de... De, à la disposition des étudiants pour leurs activités associatives, des espaces de coworking, working restauration, un rooftop, bref, tout l'équipement euh, euh, nécessaire d'un campus moderne pour accueillir des, euh, des étudiants. Et ce campus, alors, pour ceux qui nous connaissent peut-être déjà, vous savez qu'on est aujourd'hui euh, boulevard des Balmettes, euh, et il sera euh, pas très loin, à 200 mètres, euh, quand vous continuez le boulevard des, ba des Balmettes à, à, à droite, euh, à quelques que centaines de mètres, voilà. Euh, comme je le disais, donc, deux pôles facultaires présents qu'on va vous présenter brièvement. Non Alors, a, <rire> a, a, Pardon, non. <rire> je savais pas si tu voulais commencer par les stesses. Alors, il y a effectivement la faculté de droit donc, qui est présente sur le campus anétien. La faculté de droit est une faculté assez ancienne qui a été créée en 1875, et donc, euh, on a un enseignement euh, assez traditionnel en droit avec une distinction entre cours magistraux euh, et travaux dirigés, et euh, donc euh, qui vise à l'apprentissage des fondamentaux du droit euh, sur le, le fond euh, des, des matières, euh, le droit des personnes, le droit constitutionnel, le droit de la responsabilité civile, mais aussi euh, pour une bonne acquisition. Euh, des, des méthodologies, de la méthodologie juridique, ce qui est très, très important en droit. Et euh, la faculté de droit évolue aussi euh, avec, euh, avec son temps. Et donc maintenant, on a un axe fort euh, sur le numérique euh, et sur euh, l'écologie, avec des enseignements optionnels qui sont euh, proposés euh, aux étudiants en deuxième et troisième année. Aussi une forte ouverture internationale soit avec des mobilités internationales ou des cours qui sont proposés en anglais et la pédagogie est aussi adaptée au temps parce qu'on a on met un accent sur une approche aussi par le numérique et des, des méthodes aussi innovantes d'apprentissage comme avec des, des procès fictifs et donc dans l'ensemble l'objectif de la faculté de droit est de de former des juristes de qualité qui pourront s'insérer dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, à ce titre, on a on tisse des liens assez forts avec le monde professionnel. Donc, Il y a des notaires, des avocats ou des juges qui viennent enseigner aux étudiants et des rencontres sont aussi prévues en plus des cours. Voilà, alors concernant l'ESDES, donc l'ESDES est une est une grande école de management membre de la Conférence des grandes écoles. Euh, il y a évidemment des points communs avec le droit. Alors on, on forme des étudiants euh, par l'éducation et la recherche. Alors je vais compléter aussi ce que dit Louis pour pas euh, faire trop de redite. Mais la, la recherche est désormais une activité importante. Donc euh, dans nos cours, on est attaché à intégrer alors d'une part des des enseignants-chercheurs euh, qui ont des travaux effectivement sur les euh, derniers thèmes d'actualité puis qui font avancer aussi nos, les, les connaissances sur euh, le management, la finance et tout un tas de sujets selon les, les disciplines euh, et aussi évidemment euh, avec des professionnels qui euh, sont un petit peu au front avec les, les, les dernières pratiques des, euh, des entreprises. Et puis il y a un, un élément euh, important, vous voyez, dans la mission, à créer durablement de la valeur. Donc la valeur durable, évidemment, il y a le souci de l'écologie, de la responsabilité sociale des entreprises, alors qui est vraiment au, au cœur même de la fondation de l'ESDES, hein, au-delà des, des, des modes, mais on s'en réjouit hein, que, ce soit la, que ce soit la mode, évidemment, et, et que ce soit des sujets aujourd'hui de, de, de réflexion qui animent les... Les, les débats dans le monde de l'entreprise, dans la, dans la recherche, en sciences de gestion, mais euh, l'ESDES était l'école supérieure de développement économique et social, donc dès la fondation de l'ESDES, à l'université catholique, il y avait l'idée de euh, transcrire aussi un certain nombre de valeurs dans nos, dans nos enseignements, et vous verrez comment ça se décline concrètement, puisque au-delà de cette mission qui peut paraître abstraite, il y a une déclinaison très concrète qui est faite dans les... Euh, dans les programmes et puis évidemment alors aussi avec, comme pour le, le droit une, une, une prise en compte du monde globalisé et numérique avec l'international et puis le, le digital dont on a parlé déjà tout à l'heure. Euh, alors on va faire un, un premier focus hein, sur différentes formations euh, et puis vous aurez l'occasion aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'avoir euh, voilà, une présentation beaucoup plus détaillée de ces différentes formations, donc sur des créneaux horaires différents. Alors, le premier programme qui, euh, qui, euh, qui unit d'ailleurs l'SDS et la faculté de droit, c'est le bachelor droit et management. On a voulu créer un programme euh, alors qui n'existe qu'à ANSI hein, euh, et qui est… Euh, on a, le constat, alors, il, il est fait dans différentes matières et sur différents euh, euh, sujets, c'est d'essayer de, de faire des programmes aussi transdisciplinaires. C'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé par les entreprises qui ont des besoins nouveaux, qui cherchent aussi parfois à, à casser une segmentation ou des logiques trop verticales et qui ont besoin de personnes, de cadres qui sont à l'aise aussi aux interfaces et à la croisée des disciplines. Alors C'est vrai que le monde universitaire est parfois un petit peu cloisonné. Là, l'objectif, c'est précisément d'opérer ces liens, de décloisonner et de former des étudiants qui sont à l'aise à la fois en droit, qui ont les fondamentaux du, du droit avec 50% des cours du droit et 50% des cours en, en, en management. Alors évidemment, l'atout c'est de pouvoir s'appuyer sur cette double expertise, sur l'expertise de la faculté de droit pour les cours de droit et sur l'expertise de, de l'ESDES pour les, les cours de management. Mais au-delà même de ces expertises, de réseaux différents, de métiers, d'alumni qui, qui évidemment peuvent appuyer les, les étudiants au moment de l'insertion professionnelle. Et puis, autre élément important, je te laisse la parole tout de suite après, Louis, c'est que c'est un double diplôme. Euh, donc là, c'est vraiment l'atteinte très internationale de ce, de ce programme, puisqu'à l'issue des, des trois ans, l'étudiant a deux diplômes, le diplôme droit et management de l'UCLI et un diplôme, Bachelor of Arts Law and Business Management de l'Université de Meynout avec qui on est en partenariat je vais laisser Louis présenter notamment ce partenariat. Donc effectivement euh, une particularité de ce programme c'est son orientation internationale il faut bien avoir affaire, en fait que ce programme il a deux, euh, deux, original à deux titres euh, parce qu'il mêle le droit et le management comme euh, mon collègue vous l'a expliqué et parce qu'il y a une euh, perspective euh, internationale. Donc, euh, les étudiants font deux ans euh, sur le campus à Annecy et ensuite un an euh, de mobilité euh, à Maynooth University, euh, donc qui est euh, en Irlande. Euh, donc, l'université de Maynooth euh, est une université qui est proche de Dublin, à 30 minutes, 30, 40 minutes en train, et euh, c'est une ville euh, campus en fait, Maynooth University. Donc, euh, c'est un peu un campus euh, comme on les voit dans les films euh, américains, sauf que c'est en, en Irlande. Donc il y a vraiment euh, une, un campus très moderne, euh, comme vous le voyez à l'image, où c'est la bibliothèque euh, du, du campus. Et euh, un campus ancien euh, avec euh, un dining hall euh, comme euh, dans Harry Potter. Voilà, c'est une expérience euh, très riche. Il y a, Beaucoup d'étudiants sur place et donc pour évoluer dans un contexte international, c'est très intéressant. Pour l'ouverture internationale, il faut aussi dire que dans le programme droit et management, les étudiants ont 50% des cours en anglais. Alors, c'est 50% des cours en anglais sur les trois ans. Et euh, en fait, ils ont progressivement de plus en plus de cours en anglais. Au premier semestre de première année, c'est un ou deux cours qui sont en anglais. Euh, légèrement plus au deuxième semestre euh, et ainsi de suite. Et en troisième année, les cours euh, se font totalement euh, en anglais euh, par des, des enseignants donc euh, de Maynooth University. Donc c'est voilà, il y a une immersion euh, progressive, ce qui permet aux étudiants euh, d'acquérir le vocabulaire euh, nécessaire à la fois en droit et en, en gestion pour être euh, euh, avoir des capacités professionnelles à, à évoluer. Euh, dans un contexte international et donc le bachelor droit et management est aussi un bachelor professionnalisant où les étudiants vivent donc leurs premières expériences professionnelles fortes. Ils ont donc deux stages à faire, un stage en première année qui est un stage de mission commerciale et un stage en deuxième année qui est un stage juridique. Donc là aussi, il y a un équilibre entre le management et le droit. Et donc aussi pour renforcer la professionnalisation des étudiants, il y a des, des professionnels qui interviennent auprès des étudiants, euh, donc des, voilà, des, des notaires, euh, avocats euh, qui, qui font des cours aux, aux étudiants. L'objectif de ce programme est de, de, de vous orienter euh, vers le droit des affaires ou le management euh, avec une connotation internationale. Et donc, vous pouvez espérer travailler en tant que juriste d'entreprise dans une, dans une entreprise de taille internationale, ou qui a des, en tout cas des, des, des affaires internationales, ou alors dans une direction des ressources humaines ou financières d'une entreprise semblable. Voilà pour le Bachelor. Aurélien, veux-tu ajouter non, non, juste non, dire va. que là, encore une fois, l'objectif, c'est de vous présenter les choses de manière synthétique. À 19h15, si je ne me trompe pas d'heure, vous aurez la possibilité de nous rejoindre. On vous en dira plus, notamment sur les modalités de sélection. Par exemple, évidemment, le, le fait que 50% des cours soient en anglais passe par euh, bah, tout simplement un, un niveau d'anglais suffisant pour entrer et intégrer ce, euh, ce programme. Voilà, donc euh, pour ceux qui le souhaitent, 19h15. Euh, le deuxième euh, programme, qui est un, un programme mais avec différentes euh, spécialisations euh, qui sont offertes par euh, l'ESDES, euh, la Business School de, de l'UCLI. Euh, le Bachelor of Business, c'est un diplôme qui est reconnu par euh, l'État. J'ai laissé RNCP niveau 6, mais désormais, vous savez que euh, depuis, il euh, euh, y a une nouveauté cette année, euh, l'État... Euh, euh, Reconnaissent ce programme et donc on a le, le visa de l'État pour ce, pour ce programme qui a aussi un gage de, de, de qualité euh, euh, qui, vous, qui sont offerts aux étudiants. Euh, L'objectif, alors il y, a, il y a deux années euh, de programme commun pour acquérir les fondamentaux de la, de la gestion et une année pour se spécialiser. Ces spécialisations, alors en particulier à, à Annecy, euh, seront offertes en alternance, mais certaines euh, spécialisations sont offertes en, en, en formation initiale. Donc là, l'étudiant a le choix en troisième année entre de l'alternance ou une formation euh, classique. Pour ce qui concerne Annecy, il y aura offert le marketing et communication euh, digitale comme spécialisation, management industriel et puis marketing du luxe avec une, euh, deux euh, focales sectorielles, l'horlogerie et la euh, joaillerie. Je présente les formations d'Annecy, les spécialisations présentes à Annecy, mais l'étudiant au bout de deux ans, qui soit de toute façon à Annecy ou à Lyon, a le choix entre toutes les spécialisations, c'est-à-dire que l'étudiant peut rejoindre le campus lyonnais pour choisir une spécialisation qui qui serait qu'à que Lyon, et les étudiants lyonnais euh, se, euh, auront aussi la possibilité de nous rejoindre en troisième année pour, pour ces spécialisations. Euh, là encore, une, une forte dimension internationale alors, qui passe par une autre modalité. Euh, tous les étudiants de deuxième année euh, choisissent, euh, vous voyez, ce n'est pas forcément très lisible sur la carte en bas à droite, euh, d'être un campus euh, à l'étranger. Euh, il y en a cinq qui sont euh, aujourd'hui euh, proposés et bientôt un, un, un sixième en Asie du, du Sud-Est. Euh, donc, ils choisissent. Alors, il y a New York, il y a Buenos Aires, il y a Casablanca, euh, il y a l'Écosse. Et donc, euh, les étudiants, donc nos étudiants, puisqu'on en a déjà en première année, donc ils vont choisir bientôt au deuxième semestre le campus dans lequel ils souhaitent passer le premier semestre de leur deuxième année. Voilà. Il y a deux stages qui sont... Euh, qui sont obligatoires dans cette euh, formation un premier stage de commercial mission commerciale en première année et puis un deuxième stage de découverte de pré spécialisation euh, à faire aussi en euh, à la fin de la deuxième année euh, je vous parlais tout à l'heure des valeurs qui sont euh, présentes dans le euh, dans ce cursus euh, et comment elles sont traduites alors, il y a une chose, un programme qui est original, euh, qui est la mission Solicity. La mission Solicity, c'est demander à tous les étudiants euh, de s'engager euh, deux mois au service d'une association euh, humanitaire euh, en contact direct d'aide à la personne. Hein. Ce n'est pas, pas être en back-office, euh, c'est vraiment d'être au service des personnes. Et euh, pourquoi Parce que euh, c'est une forme d'engagement. Euh, qui, euh, qui est demandé euh, de service des autres, de découverte aussi de la diversité d'autres mondes et euh, une source d'apprentissage très très riche. Et enfin, alors tout au long du cursus, les activités associatives sont, euh, j'allais dire encouragées, mais non, elles sont obligatoires, elles sont même évaluées puisque l'étudiant euh, a la possibilité via un engagement d d associatif de, de valider des crédits euh, ECTS. Voilà. Alors évidemment les débouchés selon la, la spécialisation choisie en, en troisième année, sont très différents. Euh, mais euh, la possibilité d'entrer dans la vie active sur un poste de, de middle manager avec euh, des taux d'insertion très bons pour ce programme. 50% de nos étudiants euh, trouvent un emploi avant euh, la fin de leur formation. Euh, et également, alors c'est le cas de 60% des étudiants euh, qui choisissent euh, la poursuite d'études euh, pour un master, alors à l'ESDES ou, ou ailleurs évidemment, et euh, alors tout à l'heure je, je dirais un mot aussi de, de ça, des 13 spécialisations offertes pour le, les masters à l'SDES. Voilà. Alors parce qu'il y a des formations de la faculté de droit euh, à proprement dit, donc on a euh, deux de, de, parcours pour, euh, ouais. pour le diplôme de premier cycle en droit, euh, qui sont donc le, la base des études de droit et euh, le socle de la formation du juriste. Donc, on propose euh, sur le campus Alpe-Europe euh, une licence de droit en convention avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc, ce qui est un, un programme en trois ans euh, qui amène à un diplôme euh, d'État. Euh, donc, euh, vous avez... Euh, un apprentissage donc des compétences fondamentales et méthodologiques. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, très important d'acquérir les, les méthodes en droit. C'est ce qui fait euh, la qualité du juriste, d'avoir un propos euh, structuré, euh, etc. Euh, ensuite, des cours magistraux, donc des cours qui sont organisés en cours magistraux ou en travaux dirigés. Donc des enseignements soient plus euh, théoriques. Et ensuite, des applications en, fait, en séance de travaux dirigés. C'est là où notamment des, des professionnels interviennent et c'est donc des travaux en petits groupes qui permettent en fait de s'assurer que les étudiants maîtrisent bien les, les, les éléments pédagogiques au, au fur et à mesure des semestres. Dans cette licence de droit, vous avez en option donc, des enseignements juridiques en anglais et la possibilité d'avoir une mobilité internationale en anglais troisième année, on a beaucoup de partenariats dans le monde, soit pour être en Europe ou alors sur le, dans le reste du monde. Après cette licence de droit, les étudiants poursuivent souvent, très souvent, en master, soit à l'UCLI, soit dans une autre université. Et à terme, avec ce diplôme d'État, vous pouvez donc espérer rejoindre, accéder aux professions réglementées du droit, donc magistrat, avocat, notaire, huissier, mais aussi passer les concours donc de la fonction publique pour travailler pour l'administration publique, ou alors rejoindre le monde de l'entreprise en étant juriste. Et il y a aussi un fort développement sur les métiers du numérique auxquels on prépare les étudiants. Une autre possibilité pour le diplôme de premier cycle, donc c'est un double diplôme, licence de droit et Bachelor of Civil Law. Donc là, vous avez une forte orientation internationale, donc on a toujours, les étudiants sont toujours inscrits en licence de droit et suivent les cours de la licence de droit. Simplement, ils ont des cours supplémentaires pendant deux ans en France, des cours qui sont faits en anglais et par des collègues de Maynus University, dont je vous ai parlé avant. Et la troisième année, donc dans ce programme, vous êtes exclusivement à l'étranger, à Maynus University. Vous avez aussi là une forte euh, immersion internationale. Alors pourquoi ce double diplôme euh, C'est pour avoir une connaissance euh, approfondie du système juridique de « common law ». Et La « common law » en fait est le droit anglo-saxon. Et si vous envisagez donc, travailler dans, dans un univers international, il est important de maîtriser euh, cet aspect euh, de, du droit de la « common law euh, », qui est une autre tradition juridique que, que celle que nous avons en France. Et donc, avec ce double diplôme, euh, parce qu'au terme des trois ans, vous avez vraiment deux diplômes, hein, la licence de droit française et le Bachelor of Civil Law irlandais. Euh, donc, avec ce double diplôme, vous vous dotez d'un profil euh, de juriste international. Donc, vous pouvez euh, poursuivre vos études en France, mais aussi à l'étranger, euh, notamment en Irlande, si vous, euh, si vous le souhaitez, mais pourquoi pas autre part. Et donc là, les, les débouchés sont les mêmes euh, que ceux de la licence euh, et mais avec une connotation internationale où euh, voilà, vous pouvez travailler dans le service juridique d'une entreprise internationale, être avocat dans un contexte international. Euh, donc, ça, ça prépare à ces éléments-là. Euh, la faculté de droit propose aussi euh, d'autres diplômes. Euh, si Aurélien, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Euh, voilà, d'autres diplômes qu'on appelle des diplômes universitaires. Donc, c'est euh, des diplômes auxquels vous pouvez... Euh, Candidater, euh, en et que vous faites en parallèle de la licence de droit. Euh, donc c'est pour avoir acquis en fait une pré-spécialisation. Pré euh, donc trois diplômes universitaires seront disponibles euh, sur le campus euh, l'année prochaine. Euh, donc le D.U. Common Law, euh, donc, où vous avez des enseignements exclusivement en langue anglaise et vous allez découvrir euh, le droit anglo-américain là aussi. Donc c'est pour avoir une ouverture internationale, mais moins forte que dans le cadre du, du Bachelor of Civil Law. Un DU criminologie, euh, où là vous avez des cours qui vous aident à, à comprendre le phénomène criminel dans son ensemble, donc avec des cours de, de psychologie criminelle, de sociologie criminelle, bien sûr aussi de droit pénal. Et donc dans ce DU criminologie, vous avez quelques cours en langue anglaise, mais euh, moins euh, que... que les autres, ou euh, qui sont exclusivement donnés en, en langue anglaise. Et enfin, le DU Droit et Sciences Po, études du bien commun. Euh, donc là, c'est pour euh, travailler votre culture générale dans la perspective en fait, des concours des IEP ou de la fonction publique. Euh, alors, les IEP, plutôt euh, pour le rejoindre en master et de la fonction publique, euh, après, euh, après souvent des masters, soit de droit public, soit dans un IEP. L'idée, c'est de vous préparer sur le long terme à ces concours que vous ferez après avec donc des cours de, de questions sociales, économiques, politiques et, et sur la fin du DU, des cours vraiment spécifiques pour préparer les épreuves euh, des masters. Euh, donc avec ces diplômes universitaires, vous pouvez enrichir en fait, votre cursus universitaire, le colorer en parallèle de la licence de droit. Alors c'est vrai que ces diplômes universitaires euh, représentent une charge de travail euh, euh, Certaines, mais euh, adaptées, c'est-à-dire votre diplôme principal reste la licence de droit et euh, en complément, vous suivez le diplôme universitaire. Donc tous les cours du DU, euh, des DU sont en fait organisés le jeudi après-midi et les examens euh, sont aussi organisés après ceux des examens de licence pour vraiment vous permettre de réussir votre licence de droit et le diplôme universitaire et donc à terme euh, d'avoir un parcours euh, qui soit très riche à faire valoir... Euh, pour candidater dans des masters ou à euh, des emplois futurs. Voilà, merci à vous. Euh, encore une fois, c'était euh, l'objectif de cette présentation. Euh, Croyez-nous, ça, ça nous demande des efforts d'être synthétique parce qu'après, évidemment, il y aurait eu beaucoup de choses à détailler, mais à 18h15, on aura l'opportunité d'échanger plus longuement, donc dans une salle virtuelle sur la licence de droit et les DU, et dans une autre salle virtuelle sur les, les, le programme Bachelor in Business. Et à 19h15, bachelor droit et management. Je crois qu'il y aura des ambassadeurs des étudiants qui vont nous, nous rejoindre. Là, vous avez la photo de la, la promo actuelle. Et je crois qu'on a quand même encore cinq minutes pour prendre quelques questions euh, et avant d'aller plus loin tout à l'heure. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour les poser euh, directement ou à les poser par écrit euh, sur le, le, le fil de discussion euh, disponible sur Teams. « Y aura-t-il des vidéos du campus avant la rentrée ?» euh, Alors, le campus, euh, alors je ne sais pas si Ella qui nous pose des, cette question et habite sur le territoire, mais en fait, il est déjà en construction et il y a déjà les étages qui montent, donc vous pouvez aller le voir si vous êtes sur le territoire. Euh, on va, je pense, nous, on va organiser des visites. Et puis probablement que sur les réseaux sociaux, vous aurez des, des photos, euh, des images euh, via Twitter ou les réseaux sociaux euh, habituels. Quelle est la différence entre le bachelor et la licence ah pardon, j'ai sauté. « Quelles sont les qualités attendues dans la lettre de motivation pour être sélectionné chez vous ?» Eh bien, euh, c'est tout simplement montrer, je pense, votre adéquation entre ce que propose le programme. Alors, les programmes sont évidemment euh, différents. Hein, donc, euh, euh, les motivations pour faire de l'international, pour partir, pour euh, la solidarité, pour euh, les valeurs qu'on a présentées. Euh, nous euh, la lettre de motivation qui est euh, un critère de sélection c'est sélectionner les étudiants mais c'est aussi pour que les étudiants qui intègrent nos programmes se sentent bien et, et que euh, ce qu'on propose corresponde bien à leurs attentes tout simplement donc je crois que la lettre de motivation doit, euh, doit parler de ça euh, de votre projet quand il y en a un mais enfin on sait très bien que le projet s'affine aussi au cours des études supérieures et qu'on n'a pas forcément une idée claire du métier mais à bah, des domaines, de la, de la volonté d'apprendre ou de s'orienter plutôt vers des métiers plutôt qu'un plutôt qu autre. Y je vais j'essaie je de faire vite, parce que comme après on démarre à 18h15 la présentation, euh, y a-t-il beaucoup de candidatures pour le bachelor de droit et management Alors vous savez que les parcours sup a été ouvert il y a quelques jours euh, à peine, donc c'est très euh, récent. Euh, quoi qu'il en soit, pour le bachelor de droit et management, 30 places seront offertes... Euh, euh, seulement, donc euh, je ne sais pas s'il y en aura 100, 200, 300 euh, candidatures, mais on aura simplement euh, 30 places à, à proposer. Quelle est la différence entre le bachelor et la licence Alors, j'imagine, je, je... je... peux répondre T'en <rire> Si tu veux, je suis encore là. Euh, donc, euh, la licence de droit, en fait, vous êtes euh, dans un diplôme euh, d'État, enfin... Vraiment, dans un cadre français, je dirais, et le Bachelor of Civil Law, vous avez une forte connotation internationale. C'est-à-dire, pendant les trois ans, vous avez des cours avec des, des, des profs, enfin des enseignants pardon, irlandais, et, et après, vous avez une mobilité enfin, obligatoire en troisième année à Maynooth University. Voilà la, la principale différence. Est-ce que madame Vullier, c'était bien le sens de votre question parce qu'en fait des bachelors, on vous en a présenté plusieurs. Ah oui. Il y a le bachelor droit management aussi. Oui, c'est pour ça que je le, le bon, bachelor droit management c'est facile, c'est que 50% des cours sont en management, 50% des cours sont en droit et la licence est beaucoup plus focalisée sur le, le droit. Voilà, alors j'espère qu'entre la réponse de Louis et la mienne, vous y trouverez votre votre compte, oui, vous nous dites oui, très bien. Pour le double diplôme euh, droit et DU criminologie, donc signifie-t-il double travail Ou la quantité de travail reste-t-elle tout de même raisonnable euh, C'est ce que j'expliquais, la quantité de travail reste raisonnable. Vous, enfin, votre priorité, c'est de réussir la licence de droit, qui est votre diplôme euh, principal. Et après, enfin, à titre accessoire, vous êtes dans un diplôme universitaire. Donc vous avez des, un volume horaire de cours qui est raisonnable une euh, vingtaine, trentaine d'heures euh, par semestre et donc c'est lycée sur les jeudis après-midi, euh, donc ce qui est, ce qui est très euh, raisonnable et pour les examens, je vous expliquais aussi qu'on aménage les périodes d'examen pour euh, vraiment que vous ayez, euh, vous puissiez réussir euh, les deux diplômes. Alors, pour le nombre de places euh, en dipl double diplôme, licence de droit DU Criminologie, euh, on a... Euh, on a, je, je vérifie en même temps, euh, alors on a ouvert 10 places euh, effectivement euh, sur, euh, sur Parcoursup, euh, euh, tout en sachant que euh, li, enfin, vous pouvez aussi candidater à, à la licence euh, de droit euh, en tant que telle euh, et, et nous faire part de votre projet de, de rejoindre le DU Criminologie. Euh, J'espère que ça répond à votre question. On peut quitter peut-être cette présentation et vous retrouver tous euh, sur les présentations de, du Bachelor in Business ou euh, de la Faculté de droit Alors, il y en a qui nous ont rejoint tard hein, et en cours de présentation. Mmh. Pardon pour ceux qui étaient là, mais je le répète, euh, à 18h15, donc dans quelques minutes, euh, dans une salle virtuelle, aura la présentation du Bachelor in Business, en parallèle la présentation de la licence de droit et des DU, toujours à 18h15. Et à 19h15, nous pouvons nous retrouver pour une présentation plus détaillée du bachelor droit et management. Voilà, je, je le dis parce que j'ai vu que des personnes nous rejoignaient euh, euh, presque en fin de présentation. Voilà, la réunion euh, se termine. Merci à vous et peut-être à tout de suite dans les différentes salles pour euh, aller plus loin dans la présentation de nos programmes. Voilà, et vous voyez qu'on vous signale qu'un replay de cette présentation sera disponible. à tout à l'heure